Bonjour, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne du Comet TV. Alors aujourd'hui, on va voir un texte vraiment très intéressant pour vous, qu'on a déjà étudié. Et il s'agit de en savoir plus sur le code barre. Alors c'est quoi le code barre, pourquoi faire, à quoi servent les chiffres sous les barres. Alors, le code-barre, c'est quoi le code-barre C'est une série de lignes, parallèles, plus ou moins épaisses, apposées sur l'emballage de certains produits. Pourquoi faire Le code-barre, lu par un lecteur optique, relié à un ordinateur, donne toutes les indications sur le produit. Non Près d'achat, près de vente, provenance, quantité en stock. Le premier aliment, grâce auquel le code barre a été mis en service, est un paquet de chewing gum vendu aux États-Unis le 26 juin 1974. On trouve aussi des codes barres sur les billets d'avion pour la gestion des prêts de livres dans les bibliothèques. À quoi servent les chiffres sous les barres Les trois premiers chiffres sont le code du pays. Ils indiquent de vient ou dans quel pays a été fabriqué le produit. Si ces trois premiers chiffres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 le produit que tu as acheté provient du manque. Les trois ou quatre chiffres suivants sont le code du fabricant du produit. Puis les six chiffres qui viennent après sont le code du produit. Ils indiquent son nom. Le dernier chiffre permet de vérifier que le code barre est valide. Mm -hmm. Si vous avez bien lu bien sûr le texte, voici des questions. Je vais plus loin. Sur quel produit trouve-t-on des codes-barres Vous allez simplement répondre soit par oral ou par écrit. Explique à quoi sert un code-barre. Cherche des objets qui ont un code-barre d'un autre pays. Indique de quel pays Olivier. Et pour la question 4, cherche ce qui est ISBN d'un livre. ISBN d'un livre. En quoi est-ce proche d'un code-barre? Alors, je viens de lire et d'étudier un texte informatif et elle répond à ces trois questions, c'est quoi le code barre, quoi faire, et à quoi servent les chiffres sous les barres C'est un texte informatif. Ce que vous voyez bien sûr, là. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un lecteur optique. Et voici le code barre d'un produit. Normalement, on se trouve dans un supermarché ou pour une chose comme ça. Bon, euh, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt.